Ah, bonjour à toutes et tous. Euh, oui, alors là, aujourd'hui, je vais vous parler plus de ces ateliers euh, de conversation en visio. Euh, après, ça faisait partie d'un ensemble de choses qu'on a tenir en place. Par collègues. Il y a eu des, des lectures au téléphone, des charges de compte en visio, du contenu sur Internet. Euh, mais, euh, mais pour faire vite, alors sur l'atelier la, de conversation, en fait, c'était quelque chose qu'on avait mis en place avec des collègues à la médiathèque euh, en présentiel avant le début de la pandémie, euh, depuis euh, un an. Euh, auparavant, on accueillait pas mal de publics euh, qui étaient en situation de la france du français pour euh, leur faire découvrir les collections, et, etc. Et en fait, euh, suite à une formation, euh, et aussi à, euh, au visionnage d'un film qui s'appelle « Atelier de conversation » qui parle des L'atelier de conversation » à la BPI à... À Paris, le son est pas très bon, hein. la ah. connexion est pas terrible ici. Vous arrivez à suivre quand même. Euh, et ben, ça nous a donné envie de proposer ça ici à Saint-Etienne. Et, euh, et rapidement, euh, ça a plutôt bien marché. Il y a eu un public euh, euh, bah, régulier, puis assez nombreux pour participer à ces ateliers. Alors, les ateliers de conversation, c'est quoi ben, c'est euh, proposer en fait euh, un rendez-vous qui dure à peu près une heure, une heure et demie. Euh, et les objectifs, bah, c'est de pratiquer euh, le français, donc déjà un apprentissage de la conversation. Le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation. Le fait d'échanger un peu des infos, d'écortiquer certaines infos, euh, notamment ce qui concerne euh, la vie quotidienne. Et aussi euh, ce qui est propre aux situations des de personnes étrangères en France ou qui sont en train d'être régularisées. Et puis euh, le fait de s'échanger des coups de main. Et donc tout ça, bah, ça a été euh, complètement interrompu au moment du confinement. Et donc la question, euh, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que moi ici, euh, pour les médiathèques et la ma je suis médiateur social, je suis pas bibliothécaire. Donc c'est vraiment mon rôle de tisser du lien avec les publics. Et le et confinement, ça avait mis un peu un point d'arrêt, enfin, voilà, ça avait interrompu tout ça. Donc euh, voilà, la question s'est posée de comment faire pour, pour reprendre les choses. Euh, moi, au départ, la, les visioconférences, je connaissais pas grand-chose. Euh, donc, j'ai déjà découvert euh, les outils, etc. Au début, euh, donc en comparant un peu les outils qui étaient à nos dispositions, euh, moi, ce qui me semble important, c'est que ce soit accessible aussi par téléphone, parce que le public euh, n'a pas forcément enfin, des station, ils n'ont pas forcément un ordinateur. Là, bah, du coup, tous les, les, les lieux pour pouvoir accéder à Internet en ville euh, les fermés. Donc euh, donc, euh, on a cherché, on a fait une première rencontre sur Zoom, mais on avait quand même envie d'utiliser un outil qui soit plus euh, libre. Et donc, il y avait euh, Jitsi, le logiciel qui est porté par la, par, euh, la plateforme Frama. Et, euh, et Jitsi, en fait, euh, pour l'utiliser, on est passé par une plateforme qui s'appelle Infomaniaque, qui a développé une application qui permet en fait, de l'installer sur son, sur son téléphone donc on est parti avec euh, ça et euh, voilà Après, au niveau de la communication bah ça s'est passé par euh, Facebook de la médiathèque euh, site internet et aussi par le fait et surtout euh, du listing en fait des, des participants euh, de téléphone où j'ai envoyé des SMS et du coup il y a des personnes qui ont pu venir il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des SMS pour dire qu'ils n'avaient pas de matériel et, et voilà on a pu s'appeler au téléphone mais euh, pas pu beaucoup plus leur proposer euh, d'autres solutions et par contre pour ceux qu'on ont pu venir et ben ça a été des moments euh, assez forts euh, le fait de, ben, de, de pouvoir se retrouver le fait de pouvoir décortiquer un peu toutes ces informations qui arrivaient en fait c'était beaucoup ça auparavant à chaque fois on mettait des on proposait des thématiques de discussion mais là il n'y avait pas besoin de proposer de thématiques il y avait beaucoup de choses à, à échanger euh, simplement sur la situation sur les difficultés quotidiennes, euh, sur euh, sur tout ça et euh, il y a eu des ben, du coup des possibilités de d'entraide, des des participants qui ont proposé des choses à d'autres, des collègues qui sont venus faire l'atelier, qui ont proposé des masques parce qu'ils ont fabriqué des masques, voilà ça se passe un peu comme ça aussi. Et puis euh, un autre aspect intéressant par rapport à l'atelier de conversation, c'est que ben le fait de le faire en visio c'est très différent. C'est plus difficile pour une personne qui parle pas de français de communiquer en plus à travers la visio. Mais les personnes qui ont participé ont pu dire euh, que c'était formateur aussi et que c'était bien continuer à utiliser ce tout petit. Sur Merci la question Simon. de combien de personnes, ouais, il y avait une question là sur combien de personnes. Du ouais. coup, euh, on n'a pas touché énormément de personnes sur, sur les ateliers en visio. Euh, je pense qu'il y a entre 15 et 20 personnes différentes sur une centaine de participants <coughs> réguliers, aux, euh, enfin, qui ont déjà participé aux ateliers de présentation Après, parmi ces personnes, il y en a qui ont suivi tout le long euh, chaque séance. On a fait des, Normalement, on faisait une séance euh, tous les 15 jours, là, c'était toutes les semaines. Et, euh, et voilà, il y a eu pas mal de participations euh, régulières. Mais yeah. pas beaucoup, pas, pas des nouvelles personnes non plus par rapport à un, à un projet dont on a parlé avant. Il y a une question sur. Il y a quelqu'un qui souhaite savoir la référence du film sur les ateliers de conversation dont tu parlais de la BP. Je, je vais vous partager l'affiche. Euh, alors, technique. Hop, l'écran. C'est un film de Bernard Bronstein qui, qui est sorti euh, il y a deux ans. Qui est. Là à la médiathèque, après il a été, euh, voilà, il a, il a pas mal tourné dans les festivals quand même. Et c'est un film super intéressant parce qu'on voit vraiment en fait euh, comment ça se passe, comment ça se développe une conversation et aussi tout l'intérêt de proposer ce genre de choses euh, en médiathèque. Il y a une question. Euh, sur pour savoir si les participants étaient inscrits à la médiathèque ou pas forcément, et si les ateliers touchaient uniquement des personnes en difficulté d'apprentissage du français Alors, Sur la question d'être inscrit ou pas, ben non, pas forcément. Après, il y a quand même pas mal de personnes qui le sont, en fait. C'est des personnes souvent qu'on rencontre, comme je vous l'ai dit, on accueille beaucoup de groupes en fait, qui viennent accompagnés par leurs profs de français, des différentes associations de la ville. Et donc, là, souvent, ce qu'on propose, c'est une inscription à la suite de la visite. Et les personnes s'inscrivent la plupart du temps parce qu'on a, a un rayon avec un acte de méthode de langue, etc. Euh, mais après, il y a aussi des gens qui ont eu l'info par ailleurs parce que c'est aussi un projet, je ne vais pas préciser, qu qui est porté avec plusieurs partenaires, euh, euh, des associations qui proposent des cours de français, un café lecture en ville dans lequel on va faire des ateliers aussi, le, la section euh, langue à la fac, hein, voilà, il y a plusieurs partenaires. Donc, il y a aussi, euh, ça passe aussi par là. Et les gens est, ne sont pas obligés de s'inscrire à la médiathèque pour participer aux ateliers. Euh, donc, il y avait une question sur l'application utilisée sur les téléphones, mais tu as dit que c'était donc euh, Jitsi via Infomaniac. Si... C'est ça. C'est ça. Ouais. Et après, euh, il y a alors encore deux questions pour savoir si euh, ça fonctionne bien, d'habitude, ces ateliers. J'imagine, du coup, plutôt en présentiel. Le côté présentiel et après, il y a une... euh, je te laisse répondre. Être... Oui, bah, alors euh, ça fonctionne bien, euh, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Il y a eu des, euh, bah, quand on a lancé le projet, c'est monté petit à petit, mais assez rapidement. On m'a proposé un groupe de 10 et on s'est souvent retrouvé avec plus de 20 personnes. Donc, on a proposé deux groupes. Euh, voilà, j'ai pas mal de collègues qui participent euh, et qui sont super motivés aussi. Euh, parce que c'est aussi des, des, des moments euh, agréables. et puis euh, voilà, pour dire que ça marche plutôt bien. Ouais. Et après, il y a une question. Euh, donc, on retourne sur la visio. Euh, comment on agit en tant que modérateur de groupe en visioconférence Alors, il y a un truc qui est particulier par rapport à la visio, quand même, aussi. Au niveau du travail, c'est qu'on se retrouve à, à travailler chez soi avec euh, des lecteurs et des, des participants qui se retrouvent un peu à la maison, puisqu'on met euh, avec son ordinateur à la maison. Et comment... On, la plupart des gens qui ont participé, c'est des gens que, qui connaissaient déjà les ateliers, comme je l'ai dit. Et du coup, il y avait déjà un peu une, une pratique de ça. Euh, comment on essaie de donner la parole à chacun On propose à chacun de mettre son prénom pour que voilà les gens puissent s'appeler les uns les autres, inscrire leur prénom. Euh, Qu'est-ce que ça change euh, Peut-être plus de reformulation. Euh, on est obligé, en fait, de... Le, plus, euh, le discours il est plus synthé. enfin il n'y a, a pas tout ce qui est non-verbal, tous les, les, les gestes qu'on peut se faire quand on est en présentiel. C'est un peu plus… Euh, ça demande peut-être de plus reformuler. Ouais, pour, euh... Mais, Mais après, pas... je ne sais pas si la question c'était ça ou par rapport à ça. Je ne sais pas non plus, mais je me demande si c'était par exemple euh, plus difficile de modérer euh, à distance. Est-ce que du coup le groupe était peut-être plus euh, éparpillé ou est-ce que finalement euh, l'intervenant principal était euh, bien identifié euh, par tout le monde ben, C'est un peu une crainte que j'avais. Euh, généralement, on commence l'atelier de conversation en faisant un tour de table. Alors là, on ne sait jamais comment s'y prendre parce que euh, l'écran, voilà. Mais bon, ça, du coup, on a tous découvert ça. Euh, sur euh, le euh, non après ce, les, les les gens prenaient facilement la parole j'ai pas moi ouais, quand on est médiateur sur ce genre de groupe l'idée c'est d'essayer de proposer à chacun de parler et aux personnes les plus timides de prendre la parole donc si quelqu'un parlait pas trop ben on, on l'interpelle euh, mais euh, voilà ça pas... après on était content là on a pu refaire en présentiel un atelier euh, la semaine dernière non, il, y a, il y a déjà ouais, il y a 10 jours je te coupe je Simon je t'interromps Simon, excuse-moi euh, il est temps de passer au quatrième pitch peut-être que tu pourras reparler de, de la reprise des ateliers en présentiel au moment de la deuxième partie et de la merci. réouverture au public très bien merci.